Recherche de fuite. Fuite détectée au niveau d'un angle sur un PEHD au niveau 90 degrés. À peu près là, exactement. Hop. et ça part dans ce sens-là. La fuite serait là. On a fait un test au gaz traceur. Le gaz est sorti à peu près ici. Dans cette zone-là, et puis à l'écoute, on a amélioré le, le procédé pour se retrouver cette idée de recherche de fuite.